Bienvenue en direct, c'est Congo Live Télévision, c'est Maté En direct de Goma, en exclusivité avec Mouino c'est Espoir, bonjour et bienvenue Bonjour, monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs Bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale Vous allez bien Oui, nous allons très bien, euh, malgré quelques malaises, mais ça va Nouvelle semaine avec de nouveaux propos, de nouvelles actualités. On commence au Rwanda où le président Kagame, lors de son séjour au Bénin a tenu des propos pour certains incendiaires, des propos, des provocations, et des propos mal déplacés, des propos aujourd'hui qui suscitent de vives réactions dans les chefs des Congolais. Espoir Mouinouka, vous l'avez suivi le président rwandais On va te l'aider suivi en intégralité avec ses lunettes noires. Euh, qui montre aussi son cœur. Mais ben, on ne peut pas dire que ce sont des propos incendiaires, des propos provocatrices, des propos. Non. Il a dit ce qui est dans son cœur et il a dit ce que pense son gouvernement et il a dit ce que prépare son gouvernement. Peut-être euh, la guerre du 1-23 s'était laissée de voir qu ce que ça va produire. C'est que nos autorités et nous, la population, nous devons plutôt prendre des mesures pour protéger l'intégrité du territoire national. C'est comme ça qu'ils avaient commencé, c'était dans des propos pareils, qu'ils avaient commencé pour chasser les Hutus de leur nation, dans leur pays. Et c'est comme ça aussi qu'ils commencent à tenir de tels propos uniquement que pour voir comment est-ce que nous allons réagir, nous allons, comment est-ce qu'on va considérer ces propos, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ces propos. Mais moi, je peux dire à nos autorités de préparer toujours notre armée et voir qu'est-ce que ça va produire. Vous savez, lorsqu'il a compris que nous nous, nous sommes tous méfiés les 1, 23 personnes ne, ne, ne des 23 personne ne s'en fout des 23 Les 1, 23 ont été bannis partout où ils passent ils sont rejetés par la population. Ils commencent à créer notre racontard. Et ça, c'est vouloir aussi, dans tout ce qu'il a dit, c'est vouloir aussi créer encore les génocides au Congo, comme il l'a toujours fait. Mais il veut maintenant officialiser ces génocides. Lorsqu'il dit, par exemple, euh, qu'en séparant, euh, en cédant les terres rwandaises à la, à la RDC, il y a une partie des Rwandais qui sont venus et qui sont restés au Congo. Qu'est-ce qu'il voulait dire C'est qu'il voulait dire que, comme il y a l'autre qui l'avait dit... Euh son ex-général ici, James Kabarebe, il avait dit que non, il y a des Rwandais à Masisi, il y a des Rwandais à Ruturu, il, il y a des Rwandais. Ce sont les deux parties qu'il avait dit qu'il y a des Rwandais. Or, c'est faux, archi faux, voyez-vous. C'est faux, archi faux. Ça, c'est vouloir justifier leur présence et vouloir créer une tension entre ceux-là qui parlent le King Rwanda et les Congolais, vous voyez. Et nous, je crois, nous devons avoir des mesures pour lutter contre lui. Mais c'est tout à fait normal. Qui veut la paix prépare la guerre. Nous devons bien nous préparer pour la guerre pendant ce petit moment de fait qui, oh, oh, bon, je pas dire même pas ce self-fait, mais ce petit moment de trêve qui s'observe. Que nous puissions bien nous préparer, que nous puissions bien nous tirer notre euh, armée. Et d'ailleurs, c'était le bon moment que, le, que, que nos soins disant députés, nos soins des ministres puissent renoncer à l'air, salaire, ils sont en train de comprendre comment est-ce que l'ennemi se prépare qu'il puisse renoncer à ça afin en fait, d'armer notre armée afin en fait de bien outiller nos services de défense et sécurité et renforcer aussi nos services de renseignement puisque ce sont les renseignements qui donnent pouvoir à l'armée, à la république Kagame, Kagame, strencre, euh, Kagame transgresse l'histoire ses propos constituent une, provoca, une nouvelle provocation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 chaque centimètre de notre territoire ouais, il est, le il, ministre patronne. il est créateur de l'RCD, SNDP mais ces personnes sont à l'Assemblée Nationale le président du SNDP c'est un député national euh, le, le, le, le président du Monsieur Azarias M. Azaria et les Lambert Mende euh, les, les, les, les, les, les Nyamwisi. je ne sais pas les, ils sont au pouvoir voyez-vous c'est que ils nous avaient infiltrés jusqu'au dents, comme disait M. Laurent Désiré Kabila. Et ils ont compris. Les personnes qui nous avaient envoyées, ils sont en train de vieillir. Ils ne peuvent plus euh, accomplir leur Donc mission. Ils sont dénichés, euh, Ouais, ils ne peuvent pas accomplir leur mission. Ils sont, ils doivent, ils devraient maintenant nous envoyer d'autres jeunes qui vont venir trop fraîches et qui demain après demain, ils vont arriver à leur gain de cause. Notamment, c'est, euh, se prendre une partie de la RDC, comme quoi c'est leur terre que les colons, euh, les allaient laissés. Que les colons avaient attribué à la, à la RDC. À part euh, qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire pré-colonial, post-colonial et colonial. Euh, il y a beaucoup de choses qui essaient à faire le forcing. Mais attention, ils ont l'air parrain français. Vous avez suivi Sarkozy, comment est-ce qu'il les disait Que la géographie change, euh, euh, les, les, les gens doivent comprendre. Quand pas que la géographie change, ça veut dire qu'on peut avoir les 2345, 1450 km carrés, on enlève quelques km carrés, on donne ça aux étrangers. choses qui est impossible, voyez-vous. C'est que le chef de l'État, il a répondu farouchement en niant toute négociation avec les 1-23, puisque si on acceptait de, de négocier avec les 123, 23 d'office, on va encore faire entrer d'autres dans le gouvernement, voyez-vous, et demain après, demain, comme CDP, ils ont échoué, RCD, ils ont échoué, puisque RCD, c'était les vrais pieds de, de, de, de la balkanisation. Imaginez-vous, RCD gérer combien de kilomètres problème, Vous voyez. Et c'était euh, les pieds de la balkanisation. Malheureusement pour eux, les Congolais qui étaient dedans se sont opposés. Ils avaient refusé. Mm -hmm. Et dans cette DDP, même chose, les Congolais qui étaient dedans avaient refusé. Mais les Congolais n'avaient pas de vrais postes dans les RCD, voyez-vous. C'est là qu'il avaient des postes, ils ont été envoyés par grands maîtres C'est pourquoi, vous avez vu, depuis qu'elle a été arrêtée, les Rwandais sorti quatrième producteur du Colta ils ne sont plus les premiers producteurs du Colta, ça doit interpeller tout le monde, voyez-vous et moi je crois aussi, on ne peut pas se limiter euh, à, à des discours ici chez nous au Congo. Nous devons aussi agir une fois pour toutes. Vous savez, vous aujourd'hui, ce qui se passe euh, ailleurs, euh, nous avons cette capacité d'imposer aussi la guerre aux autres, voyez-vous. Puisque les protagonistes existent, c'est là avec qui se, euh, les, les, les adversaires du Rwanda existent, les adversaires de la RDC existent, et Kagame ne fait que choisir ceux là qui se battent contre les Congos. Pourquoi nous aussi on ne peut pas réfléchir de telle de telle autre manière Je crois l'avenir va nous donner raison et nous, ça doit nous pousser aussi à une bonne réflexion. On peut aussi délocaliser la guerre. La guerre, rien ne dit que la guerre doit être démarrer seulement à l'est de la RDC. La non? La à, c'est Je ne dis pas qu'en fait de la guerre, la mener à l'ouest. À L'ouest fait partie de la RDC. Ah, donc la mener dans un autre pays Effectivement, dire, là où, Au Burundi ou L'Ouganda, non, c'est pas, pas au Rwanda, celle c'est pas en Ouganda, celle c'est pas Burundi, celle il faut amener la guerre la là ou... où la guerre est venue, c'est tout, tout à fait normal. La guerre de l'Est, lorsque mmh. vous voyez la guerre de l'Est, mmh. euh, quelles sont ces personnes majeures impliquées dans cette guerre Mais Le ministre Mouya a répondu à ça. Il est le fondateur du CNDP, le fondateur oui. du RCD. Monsieur Paul Kagame. Et il faut amener la guerre chez Kagame. C'est simple. Mais effectivement, c'est simple. Ah, là, il n'y a pas la guerre. Hein. Il, y, il y en aura. Il y en aura. Il y, a de, il, y a, il, il y a. En il a... quelque sorte, accompagner les propos du président Tshisekedi qui a tenu la fin dernière de dire qu'il. Que, de, de, de, déjà comme Kagame, comme il faut les débarrasser de, de, de... Non, il faut aider la population rwandaise. Il faut aider la population rwandaise à les débarrasser de ces sanguinaires Kagame. Voyez-vous, bon, aujourd'hui, un Congolais passe au Rwanda, il est considéré comme un FDLR. Tout Congolais au Rwanda, il est considéré comme un FDLR. Vous avez suivi une Miss Rwandaise qui ne sait même pas de quoi elle parlait. Quand on demande l'armée, euh, les noms de l'armée congolaise, qu'est-ce qu'elle avait dit Les FDLR ah. C'est C'est ce qu'on les enseigne chez eux. Et lorsque aussi un, un, un, un Rwandais passe au Congo, il est méfié. Quoique nous sommes une population hospitalière, hospitalière mais il est méfié, voyez -vous, tout simplement, puisqu'ils ont un dirigeant du genre des messieurs Kagame. Si nous, on était comme un, puisque nous savons que les 1.23, 23 ce sont des Rwandais, c'est l'armée rwandaise RDF, si nous, on était comme un, on pouvait voir un Rwandais, on dit non, c'est un 23. Or, c'est faux, ce pas tous les Rwandais qui sont des 1-23. Mais lorsqu'un Congolais passe au Rwanda, vous allez voir comment est-ce qu'il est méfié. Vous voyez. puisque pas comme un rebelle. Un rebelle. Un rebelle, puisqu'il a eu cet enseignement de la bouche de leurs autorités. Attention, lorsqu'ils lui sortent de telles paroles, c'est qu'il a eu ça dans leur briefing, voyez-vous. Or, chez nous. <rire> Nous nous avions été éduqués de bien accueillir les autres. Mais nous ne devons pas être victimes aussi à cause de notre bon cœur, voyez-vous. Nous devons accepter de, de comprendre que le serpent, c'est un serpent. Un serpent, c'est euh, Non, il est connu. Il c est, est connu. Oui, Monsieur Kagame, la personne à qui le Congo a tout donné, mais il n'est pas satisfait. Lui, se sentir à l'aise, euh, c'est devoir prendre une partie de la RDC. Il a confirmé hier. Et moi, je me demande, ces adeptes qui sont dans cette ville, qu'est-ce qu'ils vont encore dire Est-ce que nous allons encore continuer de vivre avec ceux-là qui accompagnent les personnes qui vont balkaniser notre soir, pays bien. Non, nous voulons voir tout le monde être aux arrêts et être jugé, voire même pendu. Quoique la peine de mort a été. Euh, parce que chez nous, ce n'est pas euh, en application, ce n'est pas aboli. Mm -hmm. Vous voyez. C'est qu'il si, faut encore appliquer. Effectivement, ce n'est pas, oui, pas aboli. Et oui, ce n'est pas aboli et c'est pas appliqué. Voyez-vous. Ce n'est pas aboli. Faire à ça lorsqu y a... Effectivement, lorsqu'il y a quand même. Mais oui, et je crois qu'on va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Un, là un dossier comme celui de. De qui <rire> Alors, on a vu des propos, des réactions en tout cas des Congolais sur les réseaux sociaux à propos de la déclaration de Kagame au Bénin. Est-ce que Kagame semble maîtriser l'histoire du Congo On a vu par exemple les députés... Les, les dé, les députés pardon, on parle l'histoire du Congo, l'histoire de l'argent. On a vu par exemple les députés Jifinal Mounoubo qui a recommandé en tout cas au président Kagame de lire hein? le, le livre intitulé l'évolution du royaume du Rwanda des origines en 19... en euh, euh, 1900 oui, 1900 donc c'est un livre qu'il a même publié mais, il a partagé sur les réseaux sociaux, les députés nous, pour en tout cas aider le président rwandais c'est l'histoire bon, c'est hein. un ignorant historique euh, je ne vois pas un habillement qui ne maîtrisait pas la région de Grands, la l'histoire de la région de Grands puisque Abiyarima a été natif du Rwanda, propriétaire du Rwanda d'ailleurs. Mais Kagame est parvenu, euh, oui. Il n'est hey. pas natif du Rwanda, ça nous devons comprendre. Ils étaient venus, je ne sais pas d'où. Et comment euh, Non, vous savez, c'est euh, après avoir assassiné Abiyarimana ah. et créé les génocides pour assassiner plus de Hutus au Rwanda. Et, et d'ailleurs, si vous regardez même la morphologie de ces crânes qu'on expose, ce sont des morphologies des de, de Hutus. Il n'y a rien de Tutsi. Ah. Alors, oui, il peut y avoir quelques Tutsi aussi, mais Toi, as déjà si, Mungangu, comprendre effectivement, ça. effectivement, ah. mais oui. Effectivement. Comment tu avais accès Ah, mais tout le monde y accède. Tu es parti au Rwanda Mais oui. Ah, mais tout le monde année? Y accède. Cette année non. Parce qu'ils sont encore là. <rire> Cette année, mais euh. c'est que je vais me voir décapituler. J'étais au chien, comme on a fait euh, les journalistes la fois dernière, comme on a fait euh, monsieur, ici les musiciens ici, euh, oui, <rire> ici. Non, je ne me prépare pas à ça. J'irai au Rwanda lorsque Kagame ne sera plus chef de l'État. Alors, vous savez, nous, personnellement, nous le disons clairement, monsieur Kagame, c'est un ignorant historique. Et d'ailleurs, nous félicitons, c'est la toute première fois que l'honorable Mounoubo puisse écrire quelque chose qui convient. Euh, vouloir donner la leçon à Kagame, c'est une, une bonne chose. D'ailleurs, on recommande à nos compatriotes de partager ça. Peut-être ça va arriver dans les mains de Kagame. Et Kagame va Peut-être. Peut bon, c'est ça le sérieux problème. Bon, on va traduire non, à, là, en anglais. En, en anglais. Et même bon, je ne sais pas s'il y a ceux là qui savent écrire Kinyarwanda chez nous. Si y en a, oui, puisque c'est une langue, il faut apprendre la langue. Il faut partager à Kagame afin qu'il puisse comprendre. Puisque on se raconte compte finalement qu'il ne maîtrise pas l'histoire de la région. Oui, c'est un barbare. Il est venu après avoir abattu quelqu'un qui maîtrisait la région des Grands Lacs, arrêter tous ceux-là qui maîtrisaient la région des Grands Lacs voilà lui il tombe dans des erreurs puisqu'il ne maîtrise pas la région on demande à ses parents qui nous suivent de la communauté de l'EAC et c'est là ces parents français de bien vouloir dire à Kagame euh, que la, la RDC doit rester intacte et l'intégrité in, territoriale, sa souveraineté doit être respectée comme l'un de ses amis, le président oui. suisse, l'a dit. « Y compris dans un rêve, la RDC ne cédera aucun centimètre de son territoire. Il ne faut même pas y penser », dit la sénatrice Francine Mouyumba. Ouais, elle a totalement raison puisque nous avions géré tous, les jours où nous avions vu le soleil comme ça, quand nous avait dit à l'école, voilà la RDC composée de 26, de 26 provinces, nous nous sommes dit tous, en grandissant, que nous protégerons les terres de nos ancêtres. Et c'est pourquoi nous disons à nos jeunes d'intégrer massivement nos efforts d'intégrer massivement la police, d'intégrer massivement les services de renseignement, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'ensemble pour protéger l'intégrité du territoire national. Aussi, ça ne se limite pas aux propos, puisque lorsqu'on dit que la RDC ne cédera jamais, si nous n'avons pas les moyens pour protéger notre terre, on peut nous envahir et prendre les terres par force. Voyez-vous Alors, je demande aussi à la dame sénatrice, une dame à qui nous croyons, qu'elle peut faire quelque chose, puisque quand nous suivons quand même ses réactions, elle reflète quand même une intelligence. Quoi qu'elle soit encore dans les poches de M. Kabila, mais quand même, elle reflète quelque chose de l'intelligence. Nous, nous savons quand même, quand il était président de la jeunesse panafricaine, elle essayait de redonner l'image, quoi qu elle avait des cales, toujours du Rwanda. Parce que vous savez, elle avait une dame qui s'opposait, qui était le pion de M. Kagame. Bon, c'est une longue histoire qu'on ne veut pas revenir là, on ne veut pas trop diversé, mais nous demandons aussi à la dame de vouloir conscientiser ses collègues sénateurs, en commençant par M. Loukwebo, qui est l'un des grands criminels économiques, en commençant par Loukwebo, et dire à ces gens de renoncer à leur salaire pour permettre à la République de former l'armée, de bien outiller l'armée. Ou bien, puisque le Congo a trop de moyens, ils ne peuvent pas renoncer, mais il faut voir dans leur budget quand même, il faut revoir le budget de l'armée, budget de la défense pour que nous puissions tenir debout face à l'ennemi. Nous devons comprendre, les Congos, nous sommes seuls. Mais les Rwandais, M. Kagame, a ses parrains français, européens, au, au, au, australiens, euh, anglais. C'est que tous les anglo-saxons, d'abord, ils sont derrière lui et ils lui donnent tout ce qu'il faut comme moyen. Mais nos députés préfèrent, nos sénateurs, nos ministres préfèrent toucher trop d'argent que de permettre à l'armée de bien s'organiser. On, on finit par cette actualité combat entre euh, troupes et ACM23. En tout cas, l'armée burundaise a présenté des rebelles du M23 capturés des uniformes de l'armée rwandaise, des armes et munitions saisies lors des affrontements ce week end sur qui Kibati, en guerre, en bas de Kilori. Oui, Nous sommes dans le territoire des Massissi au nord. Qui... En tout cas, on voit les Burundais se battre contre oh, les vous, rebelles. Vous, vous, vous savez, on a, on a présenté nous, les... nous sommes revenus euh, sur ça un peu la fois dernière. Mais vous devez comprendre, la présence de Burundais à Massissi, ça frise. C'est que Kagame n'est pas content que les Burundais soient... Euh, sont amassés ici. Partout là où se trouve l'EAC. Avez-vous un jour entendu que ces troupes ont été attaquées Non. Mais amassés ici, les, les, les m 23 ont largué des bombes, des zombies dans les camps de l'EAC. Et l'EAC n'avait même pas répondu. Voyez vous voyez-vous Cela montrait déjà une complicité. Et depuis que ces gens sont amassés ici, et vous savez le problème c'est quoi ils s'opposent que les m 23 ne puissent même pas ne puissent même pas ériger des barrières pour pour exiger des taxes et impôts à la population. Mmh. Il s'impose que les 23 ne puissent même pas accéder au champ des populations. Ils doivent être cantonnés mmh. et se retirer puis prendre les larges rentrées là où ils ils sont venus. Mmh. Mais les 23, ils s'opposent aussi mmh. à ce que disent cette force de l'EAC. C'est que dans l'air où se trouve notre force, mm -hmm. les 23 tracassent comme ils veulent, les 23 demandent tout ce qu'ils veulent, mais les Burundais, ils s'opposent, voyez-vous. Et c'est la cause que M. Kagame ne parvient plus à faire passer les minerais qu'ils avaient déjà pillés, voyez-vous. Et Les A23 n'acceptent plus à, à tout ce qu'ils avaient déjà établi comme leur droit. Et nous encourageons cette force burundaise, et nous demandons que d'autres soient... Comme cette force burundaise. Faute de quoi nous allons les qualifier comme des complices. Mais aussi, vous ouais. devez comprendre, ouais. dans cette guerre, notre ennemi fidèle, c'est le Burundi. Mais d'autres, ce sont des complices. Mm -hmm. dont ils ont des séquelles. Leur histoire... L'ennemi ou bien l'ami fidèle L'ami fidèle. Ah d'accord, vous avez dit l'ennemi. Alors, on va parler de la qualité. Les la, ministres de la défense des pays, membres de l'EAC, se réunissent en tout cas ici à Goma, ce mercredi, pour clarifier les mandats de la force régionale à cette occasion ils vont également évaluer la situation de sécurité actuelle au nord qui vous... qu'est-ce qu'on attend de cette rencontre non, euh, nous autres il faut ça clarifier nous... si les mandats hein, ça nous, les Congolais ça nous dit, et d'ailleurs nous sommes en train de préparer une zone de ville morte ce mercredi euh, pour demander la paix chez nous et le retrait de cette force inutile de l'EAC euh, soit ils acceptent de se retirer soit ils acceptent de combattre nous sommes catégoriques, nous ne voulons pas les dialogues avec les A23. Merci Et beaucoup. nous demandons, je profite de votre caméra, pour finir, vous plaît, 30 effet, secondes. effectivement, nous demandons à la jeunesse de s'élever, de se mettre debout, Merci. intégrer massivement, combattre pour protéger la terre de vos ancêtres. Merci si nous ne combattons pas, nous risquons d'être des esclaves chez nous, Merci. ou bien être des exilés chez nous, comme aujourd'hui, ou bien être Merci. aux arrêts chez nous, comme ça s'est passé au Rwanda. Merci nous déjà une jurisprudence, c'est ce qui s'était passé au Rwanda. Et nous devons bien voir ce qui s'était passé au Rwanda, voir des bonnes choses et des mauvaises choses. Quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place Chers compatriotes, partout où vous vous retrouvez, il faut comprendre que la guerre n'est pas encore finie. C'est une merci. guerre purement populaire et que tous nous devons nous investir pour gagner cette bataille. Que nos politiciens cessent de se battre pour des intérêts politique, Mais nous devons nous battre pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de protéger l'intégrité du territoire national. Puisque tu ne seras jamais président dans un pays balkanisé. Merci tu ne seras jamais beaucoup. député ou ministre dans un pays balkanisé. C'est pourquoi tous nous sommes appelés à l'unité et combattre l'ennemi ensemble. Merci beaucoup nos Café de cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonjour.